Quels sont les meilleurs healers à prendre en raid et quelle est la méta sur 9.0.5, la tier liste des meilleurs healers C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va expliquer pourquoi, quels sont les healers que tu as envie d'avoir dans ta composition de raid, c'est parti Alors, déjà, y'a qui a fait un petit article aujourd'hui donc je vais l'utiliser pour rebondir dessus. C'est vrai que c'est un truc qu'on me demande souvent et, et honnêtement c'est vrai que je l'ai jamais fait, un bordel je le fais jamais pour les healers. Bon, si je le fais jamais, c'est parce que la raison est assez évidente, honnêtement, ce classement, ça explique déjà assez bien. Mais je vais t'expliquer pourquoi ce classement est important. En gros, il y a trois choses que tu as envie d'avoir sur un soigneur en raid. Et, et les trois sont aussi importantes, il n'y en a pas une moins plus importante que... Il y a le DPS, ouais, ouais, ouais, pas lui, le... non, pas encore. Il y a le DPS qu'il est capable de fournir. En deux, tu as la réduction de dégâts qu'il est capable de fournir. Limite en 3, t'as l'utilitaire, et en 4, seulement en 4, t'as l'HPS. Le nombre de heal qu'il est capable de fournir globalement à tout ton raid. Et si tu retournes sur ce petit tableau... Qu'est-ce que ça dit Ça dit Oli Paladin, Restauration chaman et Discipline priest. Et grosso modo, ça va toujours être ça l'idée. Pourquoi Le HPAL, il a des outils qui sont incroyables, qui sont merveilleux. Il est trop fort. Déjà, en termes de dégâts, c'est incomparable. C'est capable de faire, j'ai déjà vu, il y a 3 mois. Il y a 3 mois Le raid de limite sur Hurlel Le 4 DPS sur Hurlel C'était le paladin, il à 5500 DPS Alors certes, ok, là il sait que DPS, certes Mais tu peux même regarder des clés Sur par exemple Akar, le premier boss de l'autre côté Qui est vachement dur Le h monte à 23 000, finit à 23 000 dégâts sur le boss 23 000 23 000 dégâts monocibles Il est plus haut que tout son groupe c'est incroyable. h ça deal de ouf. Surtout si t'es tir. Mais outre ça, ça a une utilité qui est incroyable. Déjà, il y a la bop. La bop, par exemple, rien que sur ce raid, elle sert, mais dans tellement de situations. Sur Fanchement, tu peux casser les chaînes avec la bop. Sur euh, les généraux, tu peux casser le, le festin du groade, du Goliath sur quelqu'un. Tu le casses, tu mines une bop, ça annule directement les dégâts. Tu peux également faire des trucs sur des nattes. Il y a plein de trucs. tu as également accès à la sacre, qui est quand même un énorme cooldown pour aider tes tanks. Dans des moments de situation difficile, 30% de mitigation, c'est monstrueux sans compter le fait qu'en donjon c'est monstrueux donc en plus ça te permet de te stuff plus vite pour le raid mais on va rester dans une petite raid tu apportes des dégâts insane au niveau de ton groupe t'as un très bon healing t'es capable de top ultra efficacement les gens si quelqu'un est bas, tu peux le top mais on a rien de temps avec le paladin heal parce qu'il a plein d'outils pour ça, pour remonter directement une barre de vie et le reste du temps il va pouvoir taper, il va pouvoir t'apporter t'as également l'aura mastery une grosse mitigation de dégâts au niveau de tout ton raid que tu peux utiliser, ben sans limite de placement au niveau de ton raid, c'est juste goldé. Quand tu prends le deuxième, donc je ne dis pas la main, il est fort en mitigation des dégâts au niveau du raid, il est fort en DPS et il est fort en healing. Bon, bah voilà, ça c'est vu. En plus, il a deux faiblesses. En gros, il a peu de mobilité, il a que le pas le froid et il est au corps à corps. Mais sur ce raid, honnêtement, il n'y a pas de problème d'être au corps à corps. Tu t'es quasiment jamais gêné d'être au corps à corps. Même, c'est un avantage, genre sur Franche point T'es bien content qu'il y ait un, un healer qui soit au cac, en fait Donc c'est ultra pratique, et le fait qu'il soit au cac n'est même pas un défaut sur 9.0.5, c'est incroyable, le cheval. En deux, t'as la restauration chaman. Restauration chaman, c'est juste indispensable. Le restauration chaman, de bah, toute façon, ils le mettent là aussi, mais en gros, t'as accès, bah, évidemment, au, au SLT. Donc le SLT te permet de passer des mécaniques à lui seul. Typiquement, sur les généraux, en hein, mythique, le Goliath, quand il arrive pas en vie, il met un debuff qui fait que tout ton groupe a une réduction de 80% de soin. Et si tu veux faire ça sans le SLT, c'est ultra galère. Mais tant que t'as le SLT, ça te temporise parce que tu utilises la vie des gens comme une ressource et tu ne soignes pas réellement. Tu répartis les dégâts. Et répartir les dégâts, c'est excellent parce que c'est exactement ça que tu veux faire en healer. Tu veux répartir les dégâts, utiliser, dire que tout le monde n'a pas 40 000 HP, mais on est un joueur qui a 1 million d'HP c'est 8 fois plus simple de soigner les gens dans ces conditions là, tu peux dispel par exemple la dot qui fait 10 000 dégâts par seconde, et bah ben, au final au lieu de faire 10 000 dégâts par seconde à quelqu'un qui a 40 000 HP c'est comme si tu faisais 10 000 dégâts à quelqu'un qui a 1 million d'HP bah on s'en fout en fait Et c'est trop fort, le SLT est un excellent cooldown, et rien que ça tu peux pas t'en passer. On a également l'Ancestral Protection de Totem, qui est un peu survu, mais qui est très fort. C'est le Totem de Rez. En gros, si tu le mets, et quelqu'un meurt, il peut hank à partir de ce Totem. Ce qui te permet de skip des mécaniques de malade. Tu peux avoir quelqu'un qui est visé par une mécanique, tu vas faire exprès de le tuer, par exemple sur frange Point. Boum il reste et était bien il y a plein de trucs comme ça dans le raid et même dans les prochains raids hein, très probablement où tu peux skipper des mécaniques le fait de pouvoir tuer quelqu'un qui est visé par la mécanique et qui va en plus reste gratuitement grâce à ça et en plus si t'as un pas de raid ça va lui faire proxy ses il va être très heureux. et outre ça t'as également des gros cd de, de soins de raid comme par exemple au niveau de ton healing tight totem donc ton totem de soins qui va faire énormément de soins donc ça c'est des gros cooldowns de raid qui sont super efficaces et qui marchent très bien en plus du coup sa mastery c'est quand même plutôt cool, donc c'est Deeper Healing. point info, donc ça augmente les soins que tu fais en fonction des points de vie bas de ta cible, c'est exactement ce que tu veux, c'est plus important de bien top quelqu'un qui est bas que de top quelqu'un qui, qui est déjà assez haut. En plus de ça quand tu es Necrolord, t'as une Tankiness de malade, t'as l'Astral Shift, qui te permet de réduire énormément tes dégâts que tu peux utiliser dans plein de situations sur une minute 5 de cooldown. T'as le conduit sur l'élément de terre qui augmente tes HP. Souvent tu vas le jouer Necrolord pour avoir les remous et parce que tu joues les légendaires sur remous. Qui te permet en plus du coup d'avoir accès à Flashcraft qui a été ultra buffé sur 9.0.5, qui te file un montant de HP complètement débile et qui en plus synergise bien avec ton élème de terre et qui te fait de la mitigation également quand tu l'utilises. Bon, je pense qu'il a pas besoin de dire plus. Donc, il apporte du raid, il apporte de la mitigation, il apporte de l'utilité. Par contre, les dégâts, il en a pas énormément. Tu vas mettre ton orion de flamme en continu, tu vas mettre tes procs d'explosion de lave. Ça fera un petit apport. Tu vas tourner à 700, 800 dps environ. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça et ça reste correct. Le RGAM n'est pas si mauvais que ça pour apporter des dégâts au niveau du raid. Et c'est un petit apport qui est non négligeable pour seulement 1, 2, 3, 4 GCD que tu vas utiliser. à juste mettre un orion de flamme, le refresh et mettre des exploits. C'est tout, t'as pas besoin de faire plus, t'as pas besoin d'hardcast, le reste du temps tu peux healer ton groupe, et si t'as envie d'hardcast, tu... tu les balances, mais dans l'idée t'as pas besoin de réellement faire plus que ça. Et ensuite on a du coup en 3 le Discipline triest alors ça surtout sur Natria c'est extrêmement fort, alors ils l'ont bien nerfé, hein, ils ont diminué son Spirit Shell, si sur 9.1 ça va être encore différent parce que Spirit Shell passe d'une minute à 1 minute 30, mais actuellement sur ce patch c'est incroyable, en gros toutes les minutes tu peux mettre un shield sur 18 personnes de ton raid qui a une absorbe énorme les absorbes sont plus forts que les soins parce que ça te permet d'anticiper des mécaniques et du coup de ne pas mourir et ça te rajoute une mécanique de leaning en plus qui te permet d'aller au delà des HP max de la personne, donc forcément c'est incroyable et c'est le seul qui apporte Autant d'absorb qui est capable d'apporter ça. Donc rien que pour ça, d'ici est trop fort. Ça, dans sa mécanique de, de classe, il doit dps. Donc il va forcément apporter des dégâts à ton groupe. Ça aussi, c'est excellent. Certes, c'est pas un H-PAL, mais il va t'apporter un k, un k2, un k5 de dps. Il t'apporte l'api, qui est également un ajout d'environ 600 dps sur une personne. C'est énorme, tu te rends compte, il est capable d'apporter 2k dps à lui seul et d'apporter des absorbes que personne d'autre est capable de faire. Mais c'est pas tout, c'est absolument pas tout, il est également capable de t'apporter le grapple, qui est super utile dans plein de situations, par exemple, encore une fois là, sur les généraux, si t'as quelqu'un qui est visé par le truc où on va soak, là, pour le crystallize, où il y a une metteur derrière, tu peux très bien dire, non, on va pas le soak, je vais grapp la personne, on soak pas cette mécanique. Et voilà, c'est réglé. Et ça, c'est des outils que seul le prêtre est capable d'apporter. Et en plus de ça, il a accès à des cooldowns qui sont excellents. Donc Spirit Shell te permet de gérer plein de mécaniques. Ça marche très bien sur une minute sur Château Natria. Surtout sur les derniers boss sur le Roar de Franche-Point, sur les Piliers de Franche-Point, sur les Crystallize au niveau des généraux, sur les Blood Price de Lenatrius, et etc., etc., etc. Mais en plus de ça, 1 il est capable d'apporter la barrière. Barrière qui est une mitigation de 25% de toutes les formes de dégâts. C'est insane c'est juste débile. Il a par contre des petits soucis de mana, donc soit il peut bien se gérer tranquille, mais avec des mana tides, etc. à côté des chamans. D'ailleurs, Ersham apporte le mana tide, qui permet de remonter la mana de tous les membres de ton groupe. Voilà, pas, pas oublier. Mais en plus de ça, du coup, le Disco, il peut également, il va souvent être le candidat de l'innervation des druides. Donc, euh, s'il y a des druides, ils vont lui foutre l'innervation, et ça va être ultra pratique, parce qu'il va pouvoir bump, bump, bump, et dump sa mana, et ça va pouvoir faire des phases de healing qui vont vraiment aider. Et ça, c'est vraiment beaucoup. Cool. Donc d'ici très très fort, des énormes CD de raid, des gros dégâts, des dégâts, enfin, enfin des bons dégâts je veux dire, des grosses mitigations de dégâts, il a absolument tout ce que tu as besoin d'avoir dans un raid discipline à l'heure actuelle, c'est quelque chose que tu ne peux pas overlook. Et ça ce sont les trois vrais healers. Alors, pas le prendre mal, hein, mais c'est les trois indispensables, c'est les trois qui font tout, c'est les trois qui sont capables de t'apporter des, des trucs que tu jamais autrement. Et ensuite, il y a les 3 autres healers. Donc généralement, dans une compo de raid, ce que tu as envie d'avoir, généralement c'est du 5 healers. Sur 5 healers, t'en veux 4 de ceux-là. Et t'en veux 1 de ceux-là. Uniquement 1 un de ceux-là. T'en veux pas, tu veux pas 2 Drude, tu veux pas 2 monks, tu veux pas 2 Olyprayest. Tu ne veux pas 1 un Monk, 1 un Olyprayest. Tu ne veux pas 1 Air Drude, 1 Monk. Ce que tu veux, c'est soit 2 paladins, soit 2 Air Sham. 2 Disco sur certains fights, c'est excellent. Ça dépend des fights. Mais tu ne veux pas stacker, ces, euh, stacker les, les classes-là, cependant celles-là tu peux les stacker en deux exemplaires. L'idéal par exemple c'est 2 euh, airsham, 1 hpal, 1 dc, ou 2 hpal, 1 airsham, 1 disco, ce serait très, très fort. Ensuite, tu vas rajouter un de ces healers-là. Pourquoi on rajoute ces healers-là Parce que ces healers-là, ils sont très forts dans ce qu'ils font, mais ce qu'ils font c'est uniquement du HPS. Je vais t'expliquer rapidement pourquoi. En gros, le herdrood, déjà, il a quasiment pas de dégâts. Voilà, il apportera très très peu de dégâts au niveau de ton raid. C'est pas, ce pas ce qu'il est fort. C'est pas ce qu'il fait mieux. Par contre, il a un burst HPS de débile. Déjà, t'as l'arbre. Que tu peux en plus mettre avec ta convoque Désormais vu que tu joues die-fait Tu peux faire une convoque qui va soigner tout le monde C'est extrêmement fort En plus de ça tu avec ta tranquillité Tranquillité qui file un énorme soin sur tout le raid Et tu peux également avoir Flourish Rien qu'avec ça Et en plus de toutes les tu T'as un HPS monstrueux Si on veut mater Tiens d'ailleurs on va les mater Au hasard Je vais mater juste au hasard C'est de la merde hein. Faut savoir les, les logs de heal C'est de la merde on s'en fout, mais on va quand même le faire. Donc, pour rappel, c'est la ma merde. Hein. Mais on va quand même regarder, parce que bon, c'est les mecs qui font exprès de parse, etc. Du coup, il faut que les, îles, les autres heals ne soignent pas, etc. Donc, les logs de heal, honnêtement, on s'en tape. Mais, on va quand même regarder. Voilà. C'est normal, c'est normal. C'est la classe qui HPS le plus Donc, si tu veux faire le plus de HPS possible, à l'heure actuelle, c'est ton druid heal qui va pouvoir te le faire. Donc, si tu veux un pur HPS, et en plus ça risque de bien scale et d'être fort sur la suite, Druidid c'est excellent. Cependant, qu'est-ce qu'il a pour faire des dégâts Il en a pas, et s'il veut faire des dégâts, souvent ça va potentiellement être sacrifié sa convoque et la faire en DPS, mais du coup il va perdre en healing, et sinon on bah, va forme de chat, ou alors en équipe faire des colères, mais il n'y a pas à faire de dégâts honnêtement. Ça sera pas ouf, t'as le cœur du fauve à la rigueur qui lui permet de. mais Déjà ça force un choix de talent et ensuite ben, ça te limite dans le reste de ce que tu peux faire. Donc c'est pas comme un Disco ou comme un h où tu vas pouvoir le faire facilement et continuer le reste de ton Toolkit. Tu vas souvent devoir sacrifier des trucs en air route si tu veux dips. Outre ça, en termes de CD de red, donc pour réduire les dégâts, ben... Iron Bark. C'est à peu près tout. Il a son Roar pour aller plus vite. C'est pratique honnêtement, l'inervation souvent il va le mettre sur lui-même. L'aurore qui permet d'aller plus vite pour tout le monde, c'est quand même pratique, mais souvent, tu avoir des uki ou autre euh, type de druid qui peuvent le faire, ou le totem du shaman, d'ailleurs, j'en parlais pas, mais le totem du shaman, il permet également d'aller plus vite, de faire aller plus vite tout le monde. Shaman, vraiment, t'en veux, dans ton raid, c'est trop fort. Bref, euh, si on retourne sur le druide, donc il a ça, et sinon, il a juste Iron Bark, qui est un cooldown d'une minute 50, qui est une réduction de 20% des qui qu'il peut mettre sur quelqu'un. Alors, c'est pendant 12 secondes, c'est ultra pratique à mettre sur un tank, Clairement, mais voilà, c'est tout, il a que ça, donc il a pas de dégâts, il a quasiment pas de cooldown de mitigation de raid, ou de cooldown réellement d'utilité de raid, et par contre il a un gros HPS, mais les autres ils font aussi du HPS, hein. d'ailleurs si tu mates là-dessus, les autres ils sont pas bas, ils sont clairement pas bas. Donc si on regarde, au final, le airsham il est haut, le Hpad HM, il est haut, et il y a une très très maigre différence en, en, en, au niveau de, des alors encore une fois c'est à prendre avec des énormes pincettes. Mais grosso modo dans un raid, les autres classes fournissent quand même un très bon HPS Et Hardrood n'est pas suffisamment au dessus pour que ça vaille le coup de vraiment juste le prendre Au niveau du moine, ça c'est un truc intéressant le moine, hein, on n'en voit pas Le moine c'est nul, ça va pas de mana, il y a des problèmes de mana, c'est chiant non Ouais c'est encore plus mana voir que le disco Bon ils ont fait des petites modifications effectivement Sur Renewing Wist et v Fight pour dire qu'on va réduire un petit peu la mana de ces spells là Bon le moine il apporte quoi au niveau du raid Est-ce qu'il apporte des dégâts Non il est incapable de faire des dégâts, ça, ça, ça, ça ne tape pas le moine, ouais. bon ça fait chier Bon il nous reste quoi du coup euh... ah, Attends, on va, on va mater rapidement aussi les dégâts tiens, Au niveau de Warcraft Log juste pour le plaisir Donc si on fait DPS, voilà Alors, il y a des Miss Weaver Qui sur certains fights y arrivent Allez on va mettre un boss mono, comme Ungering Destroyer T'as quand même des mecs qui tournent à un K qu hein T'as quand même des mecs qui tournent à un K Mais Bon voilà bon, Et encore je suis surpris honnêtement, je m'attendais à ce que les RCM soient devant Pour, pour être honnête Ouais bon, ça se vaut honnêtement okay, ça se vaut. Bon ça fait pas de dégâts Ça fait quasiment pas de dégâts Et souvent s'il a essayer de faire des dégâts Honnêtement ils vont pas faire vraiment de healing Donc là on peut regarder donc, 1300 dps Pour le meilleur par exemple sur le devoreur Tu tournes sur du 3k3 sur le paladin euh, Si on mettait par exemple sur Hurlel Le paladin il tourne à 4k Et encore honnêtement il y en a qui font plus haut que ça Le sham il a 1k9 euh, Le mistweaver il a 1300 Bon euh, voilà C'est vraiment dur honnêtement C'est c'est une classe qui, de toute façon, n'a pas grand chose sur tout le kit pour DPS, doit aller au corps à corps, et dans ta rota de heal, tu vas pas, tu as, tu as pas DPS. Donc, tu apportes un truc, tu apportes le toucher mystique qui te permet d'avoir les debuffs au niveau de ton raid si tu l'as pas sur le moine marché vent et si tu l'as pas sur le moine tank. Le truc c'est qu'actuellement sur 9.0.5 moine marche vent c'est méta. Alors ça risque probablement, très très probablement d'après moi d'être naze sur 9.1. Mais bon en attendant c'est fort sur 9.0.5 Donc tu généralement t'as un moine marche vent euh, en DPS en droit. Et au pire sur 9.1 t'auras un moins de tank parce que moins de tank c'est toujours très fort. C'est une classe qui est excellente en tank. Et tu peux tanker avec n'importe quoi en raid, mais c'est vraiment excellent. Bref, imaginons que t'en as pas, ça peut être un avantage, effectivement t'apportes ça au niveau de ton raid. T'as du énorme HPS mono-cible. Cependant, sur triade, à part sur le fight du, du sunking, tu n'as aucun HPS aussi vraiment requis. T'as pas de mécanique où tu as besoin d'avoir un HPS monophile monstrueux. C'est bien, tu en as un, tu es capable de top les tanks ultra bien, tu peux bien gérer les tanks, tu es très très fort à ça. Et euh, tu as les cooldowns de raid, hein, tu, euh, tu peux faire ton réceptacle d'essence, etc. Euh, tu peux maintenir du coup tes, tes uptime d'AOE de healing de raid, et as un euh, HPS, correct, un hein, bon HPS de raid, t'as le life cocoon, mais qui est beaucoup trop long pour être réellement fort, alors c'est un gros, absorbe, hein, c'est cool, gros absorbe mono, ça peut te sauver un tank, ça peut te sauver quelqu'un visé par une mécanique spéciale, ça peut, euh, voilà, vraiment, ça va te sauver un moment ton raid, mais c'est 2 minutes de cooldown, c'est énorme, et à côté de ça, effectivement, t'as Tiger Lust. alors ça, c'est pareil, en mode marchement, c'est ultra pratique, en gros, c'est un talent qui permet de faire une leap sur quelqu'un et qui va augmenter sa vitesse de déplacement, ça peut être, par exemple, super utile sur euh, les... Éruptions sur euh, sur les généraux où tu sais tu dois poser tes éruptions sur un parti où mou ou ta deuxième ou ta grachal tu dois poser des éruptions sur la salle là ça te permet d'aller plus vite dessus et dans certaines situations le fait de faire courir quelqu'un plus vite ça peut aider par exemple sur inerva quand es route bam, bon, ça déroute la personne elle peut aller poser son truc c'est quand même pratique d'avoir une nibs qui ont plus de de la vitesse de déplacement mais c'est à peu près tout au final il a une bonne survie il a clairement une bonne survie mais honnêtement si on regarde si on regarde la survie, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la survie c'est également important Le paladin il a une survie énorme, ok, il est de très bonne survie, il a ses réductions de dégâts, il a sa bulle, etc Le restauration shaman, encore une fois en écro et tout, il a une survie énorme Le disco, il peut prendre le conduit sur l'oubli, il a ses trucs passifs de, de réduction Ça reste assez une chips, ça reste un des plus chips des healers, ok Le restauration de route il peut pas mourir, il y a les conduits, il y a corps, il y a les conduits, il y a le machin, t'as la beer tu t'as tout ce que tu veux donc tu conduis de régénération euh, frénétique donc ça ne peut pas mourir et ensuite tu as le moine qui effectivement a également des outils Parce que le moine du coup il peut utiliser euh, Au niveau des talents il peut prendre Diffuse Magic Ou tenpen Arm suivant les fights pour avoir un gros CDDF Il a son Fortifying Brew Et il a également son, sa roulade Et son transfert en termes de mobilité Qui te permettent de se mettre bien Mais c'est pas un fight où la mobilité est importante Et où ça va vraiment changer quelque chose Ça peut être utile, tu peux aller faire des sauts d'éruption Sur les généraux par exemple, ça peut, ça peut être bien Mais c'est pas du tout indispensable tu, tu peux très bien faire tous les fights Sans, sans move speed sur Natria, donc ça, ça l'aide pas particulièrement et derrière il a aucun CD pour réduire la, les dégâts sur le raid, il a pas il peut soigner, il peut soigner il peut soigner fort en mono, il peut soigner il a des gros cooldowns également de raid, hein. il a le regain euh, il a le jade serpent euh, il a des trucs hein mais, mais voilà, ça reste du HPS, il n'y a pas de réduction de dégâts, il n'y a pas de dégâts, donc je... bon bah ton moine c'est cool, si tu veux du gros HPS cible, mais ça ne suffit pas. Et ensuite on a le petit dernier, on a le prêtre sacré, alors là qui est aussi pas mal Overlook, ils l'ont mis en A, honnêtement moi je l'aurais mis plus bas. Mais ils l'ont mis en A Pourquoi ils l'ont mis en A Parce que mine de rien sur le prêtre euh, sacré Alors déjà c'est chiant parce que tu dois tout le temps caster Et tu as quand même mine de rien pas mal de fights Où quand tu dois cas te euh, caster bah, tu, tu peux pas et caster et gérer les mécaniques Et ça va te demander d'avoir des cooldowns spécifiques Au niveau de ton prêtre sacré Qu'il va devoir poser parce que sinon il peut pas le poser Si ça mène à bouger Et du coup tu vas devoir orienter tes CD de heal En fonction de ça Je vais te montrer un exemple Quand tu fais du progrès tu rédiges ce genre de document. Donc ça, par exemple, là, c'est une version de ce qu'on a sur les généraux. En gros, l'idée, c'est que tu vas prendre tout ton roster heal, tu vas prendre les mécaniques des boss et tu vas mettre des timers, et quel CD on va mettre à quel endroit. Et le truc, c'est que souvent, le prêtre sacré, on peut pas juste se baser sur son mot de salut et son hymne divin, il faut également se baser sur les mécaniques du fight, et est-ce que ça va l'amener à bouger, est-ce qu'il va pouvoir complètement canaliser, est-ce qu'il va pouvoir caster, etc. etc. Donc, T'as aussi cette problématique là au niveau de ton prêtre sacré parce qu'en plus il n'y a pas de mobilité sur la classe Donc si ça le met en retard sur des déplacements ça peut être la merde Et en plus potentiellement des fois il va pas pouvoir simplement soigner parce qu'il va devoir gérer des mécaniques qui vont lui tomber dessus Donc Déjà ça, ça peut être un peu relou Sinon c'est un très bon HPS il euh, y a plein de trucs, hein. ça soigne bien, ça soigne bien en groupe T'as quand même des bons CD de raid T'es capable de faire un excellent heal mono sur les tanks Donc voilà, pour healer les tanks c'est également excellent Et ça fait grave plaisir Mais c'est un peu le Mario du game au niveau des healers C'est à dire il est en soi il est pas mauvais C'est une tourelle à heal Et, et ça heal vraiment, ça, hein. ça heal en zone Ça heal les gens, etc, etc mais euh, c'est à peu près tout ça peut filer une pays et ça c'est vraiment cool parce que la pays augmente bien le Dps du groupe mais un euh, prêt de sacré bah ça tape pas hein. là si on regarde au niveau des dégâts euh, prêt de sacré c'est le dernier ça tape pas donc évidemment ça file sa pays en plus donc euh, bah oui bon, ça peut moins taper quand ça file sa pays mais derrière euh, bah t'as pas de réduction non plus au niveau du raid. Comme dit, t'as pas la barrière, t'as pas euh, le spirit shell, t'as pas le SLT du shaman, t'as pas l'aura mastery du paladin, donc t'as rien réellement pour mitiger les dégâts, t'as des trucs pour remonter la vie, mais c'est à peu près tout. Donc en fait c'est ton toolkit qui te force 1 à être peu mobile, 2 à caster, et 3 à ne pas avoir de CD de raid, donc au final t'as pas de dégâts, t'as quasiment pas d'utilité globale au niveau du raid, à part le grapp qui est quand même cool, et à part du coup euh, cette pays qui est vraiment sympa aussi. Mais sinon ça soigne bien. Ça sonne bien, donc c'est pour ça que ça mérite un A parce que c'est complet. Il y a peu de fights où t'es vraiment handicapé d'avoir un holy. Il y en a pas à même. T'es pas handicapé d'en avoir un. Et d'ailleurs, sur 9.1 ça va être fondu. Il y a par exemple un, un cooldown qui va désormais réduire de 1 minute le cooldown principal défensif des des gens de tout le monde. Par exemple, le mage, il peut pas mieux, c'est du mage miroir. Bon, il va y avoir un truc comme ça, et ça, ça peut être très fort. Imagine, tu vas réduire la cloque du rogue qui va pouvoir soque deux fois plus de mécanique Il y a vraiment un truc. A voir, hein, je ne le connais pas encore bien. Sur le prêt de sacré, sur 9.1, avec ce nouveau système de cooldown qui va te permettre de réduire les CD de tout le monde, les CD ça peut être une utilisation niche qui peut redonner une grosse vie au prêt sacré, mais ça reste à prendre avec des guillemets, faut voir ce que ça va donner, je t'en reparlerai plus tard dans les jours à venir. Mais en attendant, effectivement, c'est soit tu prends un, soit tu prends un, soit tu prends un, Sachant qu'actuellement, honnêtement, sur 9.0.5, effectivement, ils ont bien fait le mettre en A+, c'est lui que tu prends en quatrième, si tu veux une compo optique. Si tu veux une petit, tu prends un ou deux pales, un ou deux chamans, un disco, un resto. Réglé. Il y a des fights où tu peux avoir deux discos, c'est cool. Hein. Donc ça peut être deux discos, un chaman, un hpal hein, honnêtement. Il y a des fights où ça peut être indiqué à prendre deux discos, parce que ça manque un peu de HPS. Et bah sinon voilà, t'as ton resto. Puis effectivement, il y a aussi le truc, c'est que ton resto, s'il tape, autant prendre un DPS au final, parce qu'il va perdre trop en healing. Et voilà du coup la vidéo pour la méta des healers en raid. J'espère que ça t'a donné pas mal d'infos et que tu comprends mieux pourquoi tel healer est à telle place et quels sont les besoins en termes de healer en raid. Je te laisse me dire qu'est-ce que t'en as pensé de la vidéo, si t'as kiffé. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo autour de toi, voire à t'abonner, ça coûte rien et tu peux le retirer à tout moment. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve ultra vite.